La pression était assez forte, euh, j'ai pu prendre euh, tout de suite le, la tête de la course et garder une, une, une bonne avance, euh, une petite avance tout du long de la course, mais, euh, mais je sentais que c'était toujours très proche derrière. Et, euh, vraiment j'ai bien aimé cette course, elle était euh, très bien tracée, le parcours était euh, intéressant techniquement et euh, voilà, une belle victoire, je suis contente de voir que j'ai finalement pas si mal récupéré de la semaine dernière. Voilà, ben ouais, Aujourd'hui, des super sensations, j'ai réussi à être à l'avant de la course tout le temps, euh, toujours à la bagarre, avec, euh, bon, bien longtemps avec David, et Manini et Matteo Edaline. Et euh, voilà, ça s'est joué entre nous jusqu'au bout, euh, à chaque montée, euh, ça a poussé fort pour essayer de, de lâcher un de nous, et ça a tenu jusqu'au bout. Euh, à la dernière montée, j'ai perdu quelques mètres, que j'ai réussi à reprendre un peu dans la descente. Et... Pour arriver environ avec eux dans la manip, avec un tout petit peu de retard, mais euh, on est reparti ensemble. Euh, mais euh, voilà, j'avais manqué un peu de jus. Euh, même si euh, <rire> sur un sprint, euh, je me débrouille. Euh, on a, quand on arrive à la fin de... Après 1800 mètres de dénivelé, ça n'a rien à voir. Et David et, et Mathéo ont été très très forts sur la fin. J'ai pas réussi à, à les tenir. Mais voilà, je suis très content de, de la troisième place. Ouais, ben bah, après... Euh au tout début de saison, c'est vrai que j'ai senti tout de suite que la forme était vraiment très bonne cette année. Et du coup, bon, c'est vrai que maintenant je m'y attends un petit peu. Hein. Je, sais, je sais le niveau que j'ai et, et euh, je savais que j'étais capable de faire quelque chose comme ça sur une individuelle. Mais après, il faut encore le faire. <rire> ben, c'est sûr, hein, c'est sûr que mon premier podium en individuel en France, on ne peut pas faire mieux. Quoi. Donc euh, voilà, je, je suis vraiment très content aujourd'hui et beaucoup de bonheur. Ouais.